Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, le 5 février 2018. Écoutez, euh, j'ai reçu, euh, je reçois des appels de menaces euh, de la compagnie euh, euh, Partners in Credit Inc. Ils sont installés à Toronto, ils sont installés ici à Montréal sur la rue robert Bourassa. Ils sont installés un peu partout, euh, ils sont enregistrés au bureau de registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et euh, c'est M. Harvey Tulch, qui se trouve à être membre du Barreau du Québec, qui est en charge de cette institution criminelle-là, ces voleurs-là, ces bandits-là, qui sont mandatés par Justice Canada et Justice Québec pour euh, pouvoir tout simplement voler les gens alors que vous avez votre sûreté. Et, et votre sûreté, elle existe sur tous les bulletins. Bulletin de vote, bulletin de naissance, le fameux bulletin d'incarcération, euh, sur euh, n'importe quel bulletin qui appartient au gouvernement. Un bulletin, c'est un chèque, et à partir de là, vous pouvez faire... Le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec vous. Et n'oubliez pas que le juge Serge Champoux euh, avait quand même déclaré euh, en en 2000, euh, en, 2007, en janvier 2017, euh, la distinction entre un prénom juridique et un surnom, c'est-à-dire un nom de famille juridique. Et euh, dans le dossier drazen Tomic, étant donné qu'au lieu d'appeler euh, le monsieur en question M. Drazen, qui est son nom de famille, il l'appelait M. Tomick. Et le fait que la poursuite judiciaire s'adressait à un prénom, et non à un nom de famille, la cause a été rejetée. Donc, vous comprenez comme moi que l'identité, c'est très important. Et euh, vous savez que la compagnie Partners in Credit Inc. des voleurs ont un recouvrement pour la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Alors que Michael Gagnon de Revenu Québec, est un notaire a ah, tout simplement expédié un document ici que j'ai en main, dans lequel euh, il a dit que moi j'avais demandé que l'entreprise soit, soit dissoute, alors que je ne pouvais pas demander que la, la compagnie soit dissoute, puisqu'elle n'a jamais fonctionné, et ce n'est pas à moi qui l'ont demandé. » Eux autres, ils disent que c'est Jacques Normandin, à qui appartient 91, 85, 88 Québécois, qui est le constituant de cette corporation-là, alors que c'est Jacques-Antoine Normandin. Et ça c'est dans le registraire des entreprises, dans le, le document de renseignement du registre des entreprises du de québec Donc je vais leur demander tellement de milliards de dollars à eux, ces voleurs-là, que je vais distribuer, que je vais donner, que, que je vais faire circuler, je vais, je vais être en avion. Tout le monde va pouvoir ramasser de l'argent. Tellement on se fait avoir par ces voleurs-là, moi je n'ai pas besoin d'argent. Écoutez, moi j'ai le bon Dieu avec moi, Puis c'est ça qui est ma richesse. Donc, je vous fais entendre immédiatement ce fameux document-là et écoutez bien tout ce qui se dit là-dedans, c'est très important. Ça, ça débute. Cet enregistrement-là va durer environ 26 minutes. Donc, <coughs> Donc ça, c'est euh, un agence de recouvrement pour euh, une corporation qui n'a jamais fonctionné. Euh, cette firme euh, de recouvrement-là, soit-disant mandatée par euh, Justice Canada, euh, est au courant que cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Elle s'adressait euh, à celui qui l'a constitué, Jacques-Antoine Normandin, qui était le constituant, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, automatiquement, euh, Jacques-Antoine Normandin n'avait pas le droit à un compte bancaire, n'avait pas le droit à un compte, à un folio bancaire. Et pourtant, c'est assez bizarre de comprendre que dans les dossiers judiciaires 455-73-000368-145, dans l'autre dossier judiciaire 455-73-000367-145, 7. Et dans l'autre dossier judiciaire, 460-36-000240-143, ce dernier dossier devant le juge Gaëtan Dumas, a reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin euh, n'est pas avocat, donc n'a pas le droit de représenter euh, la personnalité juridique Jacques Normandin qui n'a jamais fait de prison, qui n'a eu aucune sanction à nulle part, euh, et ça c'est euh, n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin avec son numéro d'assurance sociale 231 249 525 qui est une chose, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement et qui est inanimé et intemporel. C'est écrit à l'article 1 du Code civil, de la Charte des droits et libertés et partout ailleurs aussi. Donc, vous savez qu'il n'y a pas un humain qui existe en droit. Il n'y a aucun humain. Et je reviens sur le fait qu'il va y avoir des élections à l'automne prochain, ici en 2018, à Québec, pour le Québec, et vous devez, tous les gens doivent aller voter sans exception. Et tous ceux qui vont annuler leur vote vont le faire de la, de la façon que je vous dis actuellement. Rendez-vous euh, au scrutin de votre circonscription électorale, euh, ils vont vous donner un bulletin de vote, vous allez donner euh, votre nom de personnalité juridique, parce que ce pas un être humain qui vote, ça se trouve va être la personnalité juridique que vous représentez et qu Il qui a, a aucun droit qui vous autorise à aller voter pour la personnalité juridique que vous représentez. Mais ça, c'est pas grave, ça fonctionne de même depuis toujours. La démocratie, ça n'existe pas, c'est du bidon, c'est de la fausseté partout où il y a des numéros de d'assurance sociale. Donc, vous allez au bureau de votre circonscription électorale, vous donnez votre nom au scrutateur, il va biffer votre nom, donc il va tout simplement le souligner comme quoi vous êtes passé à la boîte de scrutin, il va vous donner votre bulletin de vote, vous allez aller dans la boîte, vous allez annuler. Donc vous allez faire un X ou un crochet sur chaque nom, vous le faites à l'encre. Apportez-vous un stylo à l'encre parce que vous n'avez pas le droit de voter à l'encre, il faut que vous votez avec un crayon au plomb. Parce qu'un crayon au plomb, ça s'efface, c'est n'importe quoi. Un crayon au plomb, c'est noir, c'est comme si rien n'existait. C'est comme si celui qui est allé voter, c'est une personne raisonnable en vertu de l'article 1436 du Code civil qui dit que c'est une fiction. C'est une personne fictive, ça n'a pas d'entité, c'est l'article 1436 du Code civil. Donc, c'est pour ça que ceux qui votent, là, que vous voulez choisir là, encore un, un statut du un parti politique quelconque, bien là, à partir de là, vous faites un X sur le candidat de votre choix qui va représenter soit votre parti politique ou qui va tout simplement euh, représenter votre circonscription, si vous n'avez euh, confiance plus que vous avez confiance au parti politique en question. Donc, vous allez retourner voir le scrutateur avec votre bulletin de vote, vous allez lui donner. Le scrutateur va déchirer le talon. Il y a un numéro en rouge dessus. Ça, c'est un numéro de compte qui permet d'aller chercher 800 000 sur votre bulletin de vote. Vous comprenez? Il va chercher 800 000 sur votre bulletin de vote pour 4 ans. C'est ça qui fait fonctionner le gouvernement, le fonctionnement de l'État. Donc, euh, ça se trouve euh, à rapporter... Vous savez que ça rapporte au gouvernement chaque année 200 milliards de dollars, alors que la dette euh, cumulative du Québec actuellement dépasse le 272 milliards de dollars actuellement. N Oubliez pas que quand vous allez voter, la personnalité, juridique que vous représentez est présentement endettée de 174% de ses revenus. Donc, si on revient à la façon de voter, suivez-moi bien, vous faites un X sur chaque candidat avec un stylo à à l'encre, vous repliez votre bulletin de vote, vous allez devant le scrutateur, vous lui donnez le scrutateur, déchire le talon qui a un petit numéro en rouge dessus, il vous remet le talon et là, vous prenez votre bulletin de vote et vous le mettez dans vos poches vous le mettez dans vos poches. Est-ce que vous avez bien compris? Ça vaut 800 000 c'est à vous. Si quelqu'un vous approchera, vous arrêtez pour vous dire, écoutez, ça, ça va dans la boîte de scrutin, tu montes à tout le monde, tu dis, regarde, je l'ai annulé, tu les montes, puis en plus de ça, c'est écrit en bleu, ils ne peuvent pas vous l'enlever, ils savent pas quoi faire, et il n'y a rien dans la loi qui interdit à qui que ce soit de partir avec son bulletin de vote. Et si... Il y a quelque chose dans la loi qui est complètement caché qui vous interdit de partir avec votre bulletin de vote, croyez-moi, c'est que ça vaut 800 000 en partant. Et ça, ça sauve être votre fameuse sûreté à tous les quatre ans, parce qu'oubliez pas qu'un gouvernement, pour fonctionner, voit en élection à tous les quatre ans. Et c'est les marchés boursiers qui se trouvent à financer euh, chaque pays à partir euh, des élections. C'est ça la fameuse démocratie qui est du bidon dans les pays industrialisés où on ne reconnaît pas l'être humain par rapport à la personnalité juridique. » Donc, je me répète, ceux qui annulent leur vote, ils font un X sur chaque nom de candidat sur leur bulletin de vote. Ils replient leur bulletin de vote, ils le retournent voir le scrutateur. Le scrutateur va déchirer le talon du bulletin de vote. Il va vous remettre votre bulletin de vote, mais vous, vous prenez votre bulletin de vote, vous le mettez dans vos poches. Vous ne le mettez pas dans la boîte de scrutin. Et autant de personnes qui vont pouvoir faire ça, moi je m'occupe du reste. Si vous saviez où on est rendu, Écoutez, il y a des inventeurs ici qui ont... Il y a un inventeur, entre autres, Daniel Poulin, je ne cache pas son nom, euh, qui est aux prises avec l'Autorité des marchés financiers, je m'occupe de son dossier, Ils lui ont... il lui réclame des amendes et tout ça. Écoutez, euh, c'est un... des racketeurs ces gens-là, il n'y a pas de loi au Québec, il n'y a pas de constitution. Euh, Benoît Pelletier l'a dit. C'est tellement ahurissant ce qui se passe, et notre société tellement tenu dans l'ignorance par la radio, par la télévision, par les journaux, jamais vous connaîtrez la réelle vérité de ce qui se passe, de tous vos gouvernants qui travaillent contre vous. Et n'oubliez pas qu'un juge, en l'article 3 du Code de procédure pénale, a un pouvoir absolu, illimité et souverain au-dessus du lieutenant-gouverneur, au-dessus euh, de toutes les lois et de, de, du Parlement du Canada, du Parlement du Québec et d'ailleurs. Ces gens-là sont des dieux. L'article 3 fait de ces gens-là des dieux. Et ça, c'est confirmé depuis 1897 au chapitre 53 de l'Arrêté en Conseil du Québec, euh, qui accorde aux juges, à tous les juges et à tous les fonctionnaires de l'État, l'immunité et l'impunité donc ils ne sont pas, punis pour commettre des infractions contre le peuple, contre la Constitution, contre la Reine d'Angleterre qui est au pouvoir exécutif, qui est censé nous protéger, ils peuvent faire n'importe quoi en haute raison alors que ces gens-là devraient être pendu ou court, mais c'est pas le cas actuellement. Et mon ami Daniel Poulain qui a trouvé, qui a, qui maîtrise les fréquences, qui abolit par tout ce qu'il a inventé et les, les instruments sont créés, là. Il fonctionne. Il élimine toute la pollution et tout ce que vous voulez. Et l'AMF court après lui depuis 2011. On est rendu en 2018. Daniel Poulain, souvenez-vous bien de son nom. Et tous les gens qui ont inventé des choses extraordinaires aux États-Unis, comme au Canada, ont été supprimés, ont été abattus. Pour, par le, le FBI et par des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui est à la sécurité nationale, qui travaille comme ici au Canada, on regarde la Sûreté du Québec, on regarde la gendarmerie royale du Canada et tout ce que vous voulez. Ces gens-là sont payés pour tuer des gens qui veulent servir le peuple. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens à l'intérieur des organismes de la sécurité publique et de la protection civile qui surveillent des gens qui sont dans leur milieu, qui sont là pour abattre des citoyens, qui connaissent des choses. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je mets ça public sur Internet. À bientôt. Aujourd'hui, euh, on se trouve à être euh, le 5 février 2018. Jean-Antoine, à bientôt, au revoir. Écoutez, je continue, donc arrêtez pas, écoutez Vous le reste. Le ministère de la Justice du Québec, <coughs> dans les numéros 500-22-088661031 et 500 22 915 036 la juge Brigitte Gouin a tout simplement réclamé un mémoire de frais de plus de 31 000 à la personnalité juridique Jacques Normandin 231-249-525. Et euh, vous savez qu'ils n'ont jamais, jamais insisté pour se faire payer le mémoire de frais qui a été ordonné sur une matière fiscale, euh, qui a été ordonné à la personnalité juridique inanimée et intemporelle Jacques Normandin. Et euh, vous savez que la sûreté de Jacques Normandin au numéro 11 951 04-149 844 a sans doute payé euh, ce fameux 31 000 dollars-là. Mais ça, c'est en catimini. C'est le bulletin du certificat de naissance du directeur de l'État civil qui est un chèque. C'est sur le talon. Comme vous, vous avez le butin de vote qui vaut 800 000 qui est sur le talon euh, de votre de votre bulletin de vote que vous allez remettre dans vos poches avant en quittant la salle d'audience sans mettre votre butin dans l'urne si vous annulez votre vote. Vous comprenez? Et si quelqu'un vous arrête de vous leur montrer au complet comme quoi vous avez annulé votre vote, comme quoi vous a, vous l'avez fait à l'encre bleue, ou à l'encre rouge, vous avez mis des X partout, et vous partez avec le bulletin de vote, ça vous appartient. Il y a encore un autre dossier, un dossier en 2005. Euh, ce fameux dossier-là, en 2005, ça concernait un recouvrement fiscal de TPS et de TVQ, en 2005, pour Jean Normandin, euh, totalisant euh, plus de 381 000 Et euh, ce fameux... Euh, cette fameuse réclamation-là en TPS et TVQ n'a jamais été payée. Euh, il y a eu jugement exparté à la Cour fédérale de l'impôt. Il y a eu ensuite de ce jugement exparté à la Cour supérieure du Québec. Euh, et ça n'a jamais été réglé euh, dans le sens où euh, ils n'ont pas voulu se faire payer. Ils ont mis ça entre les mains des huissiers. Les huissiers ont, ont exécuté une saisie-exécution, si vous voulez, commandée par la Cour pour juger qu'il n'y avait pas pour 6 000 de biens. Alors que la sûreté valait quelques millions, plusieurs millions, la sûreté de Jacques Normandin vaut plus de 5 millions de dollars. Il aurait pu se payer le 381 000$, qui est, un, qui est une cotisation arbitraire qui vient de Revenu Canada et de Revenu Québec, c'est la TPS-TVQ. Et ce n'est pas payé depuis 2005, j'insiste, pour que Revenu Québec et Revenu Canada continuent à voler. Continuer à voler les contribuables, c'est-à-dire les personnalités juridiques, les personnes physiques, qui en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui dit qu'une personne physique n'a pas d'entité, n'existe pas. Ça, c'est dans la formule D de votre certificat de, de de la déclaration de naissance vivante de santé et services sociaux du Québec, qui dit bien qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Et c'est confirmé à l'article 1436 du Code civil du Québec, qui dit qu'une personne raisonnable est une fiction qui sert d'objet... Pour permettre aux juges et aux avocats d'analyser la conduite de l'être humain qui n'a pas de droit, qui n'a pas de droit en compte bancaire, qui n'a pas un sou et qui est obligé de mentir la personnalité juridique qui lui a été confiée par l'article 1 du Code civil et par l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui n'oubliez pas, une charte qui est quasi-constitutionnelle, donc elle n'est pas constitutionnelle, elle est même anti-constitutionnelle, et c'est l'ancien député euh, de l'Assemblée nationale, Benoît Pelletier, qui est professeur titulaire de droit à l'Université d'Ottawa, qui a fait la déclaration dans l'Association euh, du droit constitutionnel, dont Daniel Turp en est le président, et euh, Alexandre, euh, euh, comment il s'appelle donc, euh euh, en okay. tout cas, son nom, euh, Cloutier, Alexandre Cloutier, fait partie de cette organisation-là. Et Alexandre Cloutier, qui est avocat, est au courant qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a pas de loi ici. Et euh, de même que Jean-François Lisée, toute cette gang de crapules-là, sont au courant que le système n'existe plus ici. Donc, euh, je reviens sur le dossier de Daniel Poulin, euh, qui a été attaqué euh, par l'autorité des marchés financiers. Euh, par la juge Marcotte, euh, Sylvie Marcotte, et euh, ça, a, ça a traîné depuis 2011, et l'autorité des marchés financiers a enlevé toute capacité à Daniel Poulin de pouvoir continuer à payer les gens qui lui ont permis, qui l'ont financé, pour lui permettre de fabriquer les fameux instruments qui euh, maîtrisent... Euh, euh, les fréquences et qui permettent simplement d'enrayer toute pollution, euh, de faire de la combustion énergétique sans pétrole, sans essence, à l'eau, même pas à l'hydrogène là, à l'eau. Donc, ça fonctionne à l'eau. Ce n'est même pas de l'hydrogène. C'est de l'eau que vous mettez dans votre réservoir. N'oubliez pas ça. C'est inventé, c'est fait. Et tous les inventeurs qui ont fait des choses semblables aux États-Unis, au Canada, ont été abattus par les gouvernements parce que ça dérange les marchés boursiers. Ça dérange les milliers de milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux et qui appartiennent à des gens comme Power Corporation, ainsi que les compagnies semblables à ça comme sa compagnie Total qui fabrique l'armement ça c'est encore les démarrés Power Corporation et c'est Power Corporation qui gouverne le Canada d'un océan à l'autre en utilisant des marionnettes comme Jean Charest, comme tous les députés actuels là, qui existent présentement. Et vous savez qu'éventuellement, il n'y aura pas plus que cinq individus pour contrôler l'information euh, sur toute la planète. L'information des, des journaux, de la radio de la télévision, ça va appartenir à cinq individus. Puis c'est eux autres qui vont contrôler euh, l'opinion publique et qui vont encore là nous tromper et nous endetter. Sur ce, euh, je vous reparle un petit peu plus tard. À bientôt. Donc, euh, en bref, et finalement, pour euh, compléter tout ça, euh, en quelques mots, euh, j'ai... Euh je réclame tout simplement, c'est-à-dire le gouvernement réclame plus de 381 000 pièces de TPS et de TVQ à Jacques Normandin, 231-249-525-RI depuis 2005. Euh, il a fait une saisie-exécution alors qu'il n'avait pas le droit de faire une saisie-exécution. Il ne savait même pas euh, combien pouvait valoir Jacques Normandin sur sa fameuse sûreté qui appartient à l'État puisque que le gouvernement se paye mmh. à même la sûreté qu'il a lui-même, et ça passe en cours fédéral de l'impôt euh, sous le numéro de dossier GST 6337-05, et en cours supérieure du Québec au numéro 500-05-077010-054, et vous savez que le juge Jean-François Michaud... Euh, à Saint-Jérôme, dans le dossier 700-17-012-481-155, a déclaré, lui ainsi que tous les gens du Palais de justice, leur incapacité euh, de déclarer, euh, de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec. Et vous savez que ça, c'est euh, malgré tout ça, la Cour supérieure du Québec, poursuit la Cour du Québec au dossier 200-17-026-289-173 parce qu'elle reproche à la Cour du Québec ainsi qu'aux cours municipales euh, d'exercer le pouvoir de contrôle et de vérification des jugements rendus par leurs cours respectives alors que c'était une compétence exclusive de la Cour supérieure du Québec mais étant donné que la Cour du Québec, qui a été créée en 1988, qui est une Cour d'exception, une Cour de droit statutaire, une Cour qui vient d'une législature illégale, illégitime et anticonstitutionnelle qu'on appelle l'Assemblée nationale, ben on sait que tout simplement cette Cour du Québec-là est complètement délictuelle et elle peut se moquer du pouvoir de contrôle et de vérification de la Cour supérieure euh, du Québec. Et euh, vous savez que euh, ça, ça, ça existe dans le fameux dossier. Et tous ces dossiers-là ne sont pas réglés encore, là, les dossiers judiciaires que je viens de vous énumérer, dont le, le dossier 200-17. 026-289-173, qui est le dossier de la Cour supérieure contre la Cour du Québec. Et pour ce qui est de votre identité comme être humain, par rapport à votre personnalité juridique, ben le juge Serge Champoux, euh, au palais de justice de Granby mais sous la, tout simplement par euh, la juridiction euh, euh, sous l'autorité euh, du palais du justice de Cowanville, au numéro 455-01-011-755-117, ben, le juge Serge Champoux a déclaré que tu ne peux même pas inverser un prénom et un nom et ça, c'est dans le dossier de Drazen-Tomic. C'est un dossier qui traînait depuis 2011. Et, euh, et le juge a déclaré qu'on appelait le monsieur en question monsieur Tomic, comme si on appelait Jacques Normandin monsieur Jacques. Et le fait qu'on disait pas monsieur Drazen, parce que c'est son nom de famille, monsieur Drazen, ben, la cause a été tout simplement rejetée, parce que la cause s'adressait à monsieur Tomic comme si elle s'adressait à M. Jacques, et un prénom, c'est facultatif, ça n'a pas à faire en droit, c'est la personne physique, et le prénom qui est une personne physique n'a pas d'entité à l'article 4.1 de la loi sur la faillite et sur l'insolvabilité, qui est une loi fédérale, chapitre de loi B3. De 1985. Donc souvenez-vous actuellement que en violation de l'article 91 29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, l'Assemblée nationale, le Conseil exécutif tous les tribunaux judiciaires, sans exception au Québec, sont tous enregistrés, ainsi que le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec et la Chambre des huissiers, sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec, qui n'est plus un ministère, qui est une institution privée qui fonctionne hors la loi, illégale, anticonstitutionnelle et sur les cales vous êtes poursuivi par revenu canada et revenu québec c'est pour ça que les juges n'ont pas le droit de citer ou de réciter publiquement au micro dans la salle d'audience, l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, ils disent bien « loi » comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et quand on utilise l'expression « loi », autre qu'une loi du Parlement du Québec, c'est que l'expression est anticonstitutionnelle, illégale, illégitime et anticonstitutionnelle. Donc, souvenez-vous bien de ça. Et là, tous les recours judiciaires, c'est pour ça qu'actuellement, dans le dossier de Daniel Poulain, il y a beaucoup d'inventeurs aux États-Unis et au Canada qui se sont fait abattre par des fonctionnaires de l'État sur des commandes du gouvernement de façon à ce que euh, l'énergie libre, qui ne fait pas de pollution, qui coûte absolument rien, ne soit pas mise sur les marchés du, pour servir la population et pour nettoyer la pollution qu'il y a dans l'atmosphère et qu'il y a partout. Vous savez qu'ils ont bien fait de ne pas signer, les États-Unis ont bien fait de ne pas signer les arrangements sur euh, le, le carbone, Hein? La, la, la loi sur le carbone alors que c'est seulement des amendes il n'y a aucun instrument qui a été créé pour enrayer le carbone euh, dans les émissions euh, euh, atmosphériques euh, la combustion, le diesel les moi appelez ça comme vous voulez donc on s'aperçoit que c'est seulement les marchés boursiers protégés par les juges les avocats, par les huissiers les notaires qui font fonctionner la pollution alors que ces institutions là sont des institutions qui sont sont fondés sur de la pollution. Ils sont une pollution eux-mêmes dans leur existence. Et vous savez que la pollution, ça reste stérile. Tout ce qui se passe dans la pollution. Donc, c'est des institutions complètement stériles et diaboliques. Sur ce, bonne journée à tous. Et voilà. Donc, je pense que je vous en ai mis plein, euh, plein les oreilles. Et euh, à mon avis, euh, vous, ça porte à réflexion. Vous devez faire circuler ça. Euh, au plus grand nombre de personnes possible avant euh, l'automne prochain pour les élections. N'oubliez pas que je m'adresse aux gens qui veulent annuler leur vote. Je demande à tout le monde, pas compte d'aller voter, que tout le monde aille voter, mais que tous ceux qui veulent annuler leur vote, je sais, même, je sais même que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir annuler leur vote, vous comprenez? Parce que là, vous rentrez dans une campagne de séduction de fausseté, de, euh, du, du maquillage, euh, un cirque euh, démocratique électoral dans lequel ils vont arriver avec euh, des milliards et des milliards. Alors, n'oubliez pas une chose, il n'y a pas un sou de taxes et d'impôts qui financent la santé, qui finance l'éducation, qui finance les routes, qui financent les ponts, les projets il n'y a absolument rien de ça. Savez-vous pourquoi? Parce que tout, tout, tout, tout, tout appartient à l'État. Votre nom de famille, c'est une chose. Votre prénom, c'est l'alter ego de cette chose-là qui ne voit absolument rien. C'est la personne raisonnable qui est une fiction. C'est écrit dans la loi. Donc, quand le gouvernement nous traite de fiction, nous dit qu'on ne nous sommes pas une entité devant lui, que nous, quand nous allons enregistrer à des entreprises comme constituants, ou quand nous allons à la banque comme constituant d'un folio bancaire ou d'une entreprise au registre des entreprises, celui qui va là, c'est une fiction. Vous comprenez? L'être humain est en arrière, mais le gouvernement n'en parlera jamais. C'est pas dans la loi, parce que ces gens-là sont hors de la loi. Nous sommes des mendiants. Nous n'avons aucun moyen de payer, et c'est parce qu'on est esclaves qu'on est obligé de payer. Donc, tout ce qui est biais de banque, tout ce qui est argent légal, c'est du noir, le gouvernement dit que c'est de l'argent au noir, tout ce qui est billet de banque, et éventuellement, c'est certain que le gouvernement s'en vient avec euh, la destruction du papier-monnaie pour tout, tout simplement fonctionner euh, sur Internet et tout ça, mais éventuellement, il va y avoir euh, des attaques sur les satellites et euh, les réseaux de communication interplanétaires et tout ça, qui fait qu'il y a des pays qui vont se retrouver sur le cul, carrément sur le cul, parce que les gens là, ils, ils, ils sont, ils ont tout simplement débordé. C'est dans le sens où il n'y a plus d'humanité à nulle part. C'est seulement des pièces, des dollars, des pièces. Point à la ligne. Bonne pièce.